Salut à tous et bienvenue sur Naughty Dog Mag pour mon test avec spoiler euh, ça fait déjà plus de 3 semaines que le test Naughty Dog Mag est présent si tu l'as pas vu sur notre chaîne c'est juste ici mais c'était un test qu'on a sorti avant la sortie du jeu puisqu'on a eu la chance de recevoir The Last of Us Part 2, une version presse envoyée par Naughty Dog bah, début juin et on a vraiment fait une vidéo sans spoil pour peu vous informer au mieux et on m'a demandé justement de faire une vidéo plus tard avec mes impressions où là je pouvais parler du spoil, des choses dans le scénario qui ne m'ont plu, celles qui m'ont moins plu, etc. Et là donc à plus de deux semaines de la sortie du jeu, maintenant vous avez pratiquement tout joué, je vois un peu les retours sur Naughty Dogma, qu'il y a de plus en plus de personnes qui nous disent qu'ils l'ont terminé. Donc je me dis que c'est le bon moment pour le faire et surtout j'ai terminé trois fois le jeu donc j'ai eu la chance de pouvoir le faire, de le digérer, de faire une deuxième run, une troisième run et avant d'entrer dans le vif du sujet, c'est vraiment un conseil que je vous donne à tous, que vous ayez aimé le jeu, que vous soyez mitigé ou que vous l'ayez malheureusement détesté, je recommande vraiment de faire minimum une deuxième, euh, une deuxième fois, une deuxième run pourquoi pas peut-être en mode un peu plus facile pour perdre moins de temps dans les gunfights et dans, les, dans la recherche de loot et se concentrer sur le scénario. Parce que bah, voilà, pour commencer l'analyse, je ne vais pas vous mentir, lorsque j'ai fini la première fois le jeu, j'étais ultra mitigé. C'est-à-dire que The Last of Us Part II, c'est vraiment l'un des jeux que j'ai le plus attendu de ma vie avec Uncharted 4. Alors je sais qu'il y en a beaucoup qui me connaissent sur Rockstar Max, je suis très fan des jeux Rockstar. Mais les jeux Naughty Dog, ça a toujours une saveur particulière. C'est des jeux narratifs, c'est des jeux qui me parlent le plus. Là où les jeux Rockstar sont plutôt. Alors, cas à part avec Red Dead Redemption 2, qui avait un scénario très profond, mais les GTA, c'est quand même plutôt fun. C'est quand même plutôt. Voilà, c'est du bon moment. Mais les jeux Naughty Dog vont plus me toucher. Que ce soit le premier The Last of Us en 2013, Uncharted 4 en 2017, c'est des jeux qui m'ont profondément touché, ému. Qui m'ont procuré certaines sensations et c'est vrai que Naughty Dog, j'aime ce studio profondément pour ça, donc j'attends particulièrement leur jeu et c'est particulièrement leur jeu qui me marque. Du coup, bah, The Last of Us Partie 2, c'est un peu le syndrome de quand entends, quand tu entends quelque chose, attends quelque chose énormément de temps. Et bah il y a un peu l'excès de hype qui peut arriver. En plus, bah, là, il y avait la création de Rockstar, de, de Naughty Dog Mag, il y avait les lives avec vous, il y avait les réseaux sociaux, il y avait votre hype à vous aussi. On vivait ça. Ensemble et du coup bah, lorsque j'ai terminé une première fois le jeu euh, Énormément sceptique. Alors déjà la mort de Joël au début elle est mal passée euh, Comme tout le monde euh, J'ai trouvé les débuts à, à Seattle un peu long avec Ellie. Euh, je l'ai trouvé répétitif, je l'ai trouvé très silencieux, sans musique, etc. Dès que je partais dans les flashbacks, alors là par contre c'était un gros coup de cœur euh, mais lorsque je revenais avec Ellie il y a vraiment des, sé des, des, des séquences que je trouvais longues. Euh, et alors après, quand j'ai commencé avec Abby, non mais là, c'est comme tout le monde, on s'est dit, mais non, je n'ai pas envie de jouer elle en fait. C'est, c'est, non, c'est, excusez-moi de la terme, mais c'est, la, la mauvaise personne qui a tué Joel. Et ça a été très très compliqué, genre le jour 1 à Seattle a été très compliqué, puis après il y a eu le jour 2, le jour 3, les souvenirs d'Abby, la fin, et vraiment, bah en fait, j'étais très sceptique. Et après donc je me suis posé, j'ai fait le test que beaucoup de personnes m'ont un peu reproché d'être trop sévère Alors là maintenant avec le recul et en l'ayant terminé trois fois parce qu'à l'époque je venais, quand j'ai écrit le test ça a été la nuit où je venais de finir le jeu en fait donc j'ai vraiment fait ça dans, en, en, en, à chaud et je ne regrette pas du tout mon test pour l'avoir revu, euh, je ne regrette pas ma note de 18 sur 20, je ne regrette pas mes, mes, mes points forts du jeu et les défauts que je lui ai attribués. Et si là je devais refaire un test, je lui laisserais la même note, les mêmes défauts et les mêmes euh, qualités. Mais dans, dans, cette, euh, dans cette on va dire, vidéo euh, test spoiler, je vais revenir sur pas mal de points. Qui, euh, qui sont importants à mes yeux de relever et de, bah de, de, de vous en parler, et de connaître vos retours pour pouvoir en débattre dans les commentaires. Alors avant toute chose, hein, comme à chaque fois, c'est bien entendu mon avis subjectif. Euh, mon avis à moi, ce n'est pas la vérité générale, ce, je, je n'ai pas parole d'évangile, donc c'est mon avis, c'est mes impressions, et ce n'est pas parce que moi finalement, au en, en plus, en plus je fais le jeu, au plus je l'apprécie que tout le monde est pareil mais c'est ce que je vous demande, c'est vraiment dans les commentaires et jusqu'à maintenant je tiens à vous remercier parce que dans toutes les vidéos analyses globalement vous vous respectez ça à la lettre mais euh, échangez, débattez autant avec moi avec les autres, les autres abonnés, dans le calme, dans la bienveillance. On a le droit d'avoir de, des points de vue différents, mais voilà, on veut vraiment de la bienveillance, et vraiment merci, parce qu'on a fait une quinzaine de vidéos, et j'ai dû supprimer, à tout péter, une dizaine de commentaires, et j'ai dû bloquer, euh, allez, 3-4 personnes qui étaient juste venues là pour insulter euh, bah, les différentes communautés, les religions, etc. Mais globalement, vous avez été au top et c'est des vidéos qui font entre 20 000 et 130 000 vues, qui ont plus de 200 commentaires, donc vraiment merci de respecter ça. Pour ce qui est de The Last of Us partie 2, comme j'ai dit, mon premier run a été très compliqué et j'ai été sceptique. En fait, je, je n'arrivais pas à me dire si j'avais adoré le jeu ou si je l'avais pas aimé. Et il n'y avait pas de juste milieu. J'étais vraiment partagé en mode... « Putain, qu'est-ce qu que je viens de vivre ?» Et je pense que quand je vois vos retours, c'est un peu pareil. Il euh, y a beaucoup de personnes qui me disent que ça leur a fait passer par tous les sentiments, euh, qu'ils qu ont été tristes, qu'ils ont pleuré, qu'ils ont eu peur et tout ça. Et en fait, c'est un peu euh, ce que j'ai ressenti. L'un des moments qui m'a mis le plus en pression, c'est quand on contrôle Abby à la fin du jour 3 et qu'on se bat contre Ellie. J'avais vraiment mes euh, les mains moites et la, et la goutte qui coulait le long de, de mon front en mode non, je n'ai absolument pas envie de tuer Ellie. Et, et ça, je pense qu'on l'a tous vécu, et finalement, non. Et, et voilà, comme je l'ai dit en intro, comme tout le monde, au début, très sceptique, et j'ai eu du mal avec Abby. Puis, je l'ai fait une deuxième fois. Et la deuxième fois, c'était pour le, le, le let's play, en fait, pour que je vous ai mis sur Naughty Mail. et comme je l'ai indiqué euh, en début de chaque vidéo, c'était une nouvelle partie plus, en facile, tout simplement pour que les gunfights aillent très vite, et que la recherche de loot aille très vite pour que bah, ceux qui veulent suivre le gameplay ce soit un minimum passionnant et qu'ils ne se tapent pas euh, un quart d'heure de, de game fight et de, de recherche. Et du coup donc je me suis beaucoup plus attardé sur le scénario, c'est là que du coup j'ai vraiment euh, pris des notes pour les cinématiques pour pouvoir faire toutes les vidéos analyse derrière et c'est là que je me suis rendu compte de pas mal de choses. Première chose, la mort de Joël. Ça arrive très vite, ça arrive au moment où on ne s'y attend pas et c'est une mort ultra banale. ultra en fait. Tu te dis, le mec a traversé tous les états unis dans le premier, le mec est quand même ultra badass et tout, et là en fait il vient de se faire tuer par la meuf qui vient de sauver. Alors, au début, j'ai un peu vu, senti le truc venir quand il y avait Abby qui parlait avec Owen, qui parlait d'une personne et tout. Je me suis un peu dit dans ma tête, ils doivent parler de Joel, mais je me suis auto persuadé que c'était pas ça, parce que dans ma tête je me suis dit, ouais bon c'est quand même trop, enfin c'était trop fly, ce serait trop, trop facile. Bon, mais de rien c'était ça. Et justement, la mort est terrible. La mort est terrible parce que Dune, elle est ultra rapide. C'est-à-dire que c'est Joel et Naughty Dog auraient pu jouer avec nos nerfs en vraiment avoir une longue séance de torture qui nous fait vraiment, mais... Mais, mais non, c'est rapide. Il se prend une balle de fusil à pompe, euh, Ellie arrive, allez, trois coups de club de glove, c'est terminé. Et en fait, tu te dis, putain, le mec, il aurait pu mourir en héros, une fin épique euh, où il sauve Ellie. Un truc qui nous aurait vraiment mis au fond du trou, et non. Et en fait, au premier abord, c'est ce que j'ai pensé. Mais après, j'ai repensé à toute la campagne de com de Naughty Dog. J'ai repensé à l'annonce du jeu en 2016. J'ai repensé à l'annonce de Neil Druckmann au panel de la PlayStation Experience 2016-2017. Et Naughty Dog, depuis le début, nous le dit... Le premier opus, c'est le jeu qui joue sur les émotions, c'est-à-dire qu'on est dans un jeu, dans un monde post-apocalyptique, c'est très compliqué, mais on nous montre qu'on peut être ému et avoir des magnifiques scènes, même quand des personnes meurent, je pense à la mort de Sarah, à la mort de Sam, de Henry, etc., qui, c'est des chocs, mais il y a une musique de malade, on est en PLS, etc., et finalement, ça nous marque. Et là, ils ont dit vraiment, dès le début... Ne comptez pas vous lancer dans un jeu comme le premier The Last of Us. Avec la partie 2, on veut faire un truc complètement différent. Et ça, Naughty Dog, on ne peut pas le reprocher de ne pas nous l'avoir dit depuis le premier jour. Et du coup, je me suis dit, en fait, ils veulent nous faire un jeu complètement banal. Et nous dire que bah, la vie, en fait, ce n'est pas que des moments épiques. Et que oui, la vie, tu peux mourir hyper bêtement de la part d'une personne que tu as sauvée. Et première analyse, je l'ai fait, euh, je l'avais dit dans la, dans la vidéo, il me semble, sur la, la, fin de, la fin de The Last of Us et le Destin d'Eli, c'est en fait une boucle qui est bouclée. Dans l'introduction du premier The Last of Us, Sarah Miller, la fille de Joël, meurt. Dans l'introduction de The Last of Us partie 2, Joël Miller, son père, meurt. Ce qui est pire, c'est de se dire que cette mort est en partie la faute d'Elie. Pourquoi Parce que dans le premier opus, avant, enfin... Il y a beaucoup de personnes qui m'ont dit, c'est une quenelle que nous a mis Naughty Dog, parce qu'en fait, dans le premier, ils nous ont fait une véritable lettre d'amour à Joel et Ellie, on s'attache à eux, et dans le deux limite, ils veulent nous les faire détester. Pas du tout. Pas du tout, parce que au contraire, euh, si on regarde et on analyse le personnage de Joel, dans The Last of Us Partie 2, c'est limite quelqu'un d'humain. Dans le premier The Last of Us, on a beau aimer ou pas Joel, c'est un gros connard. Introduction, il abandonne une famille au bord de la route. Une famille à pied, le mec s'en fout. Lorsqu'il est avec Ellie et que Sam et Henry ben, se sauvent pour sauver leur peau, il est à deux doigts de mettre une balle dans la tête à Henry. Et c'est lui qui lui dit, mec, à ma place, tu aurais fait pareil. Lorsqu'il est dans le chalet avec Ellie, il a aucun sentiment. Ellie, les larmes aux yeux, lui dit que la seule personne qu'elle a, euh, qu a toujours aimé, qui ne l'a jamais abandonné, qui est pas morte, c'est elle. Il s'en fout complet, il lui, il lui dit juste, tu as raison, t'es pas ma fille, je suis pas ton père. Joel dans le premier est un gros enfoiré. Et du coup, euh, le truc, c'est que c'est la rencontre avec Ellie, c'est le fait de s'être attaché à avec Ellie, et eh ben, qu'il est devenu beaucoup plus humain. Et le problème, c'est que dans le premier opus, Joël n'aurait jamais sauvé Abby. Abby, ça aurait été son problème, elle se serait fait bouffer par les infectés et Joël serait resté en vie. Et tout ça, c'est des petits signes subtils qu'on va peut-être pas y penser au premier abord et on se dit « Putain, mais... La vie ne tient vraiment qu'à un fil et tout peut basculer du jour au lendemain et très rapidement. Et la mort de Joël, ça symbolise ça. Nous montrer que, bah ouais, on aimait Joël, on l'a aimé et en plus, dans tous les flashbacks qu'on va avoir, on le voit qu'il est beaucoup plus humain. Justement, dans le premier opus, Ellie... C'est un peu la fille fragile qui essaye de, de s'attacher à Joël, qui essaye un peu de trouver le père adoptif, le père qu'elle n'a jamais eu. Là où Joël est de marbre, s'en fout, pour lui c'est simplement un colis qui doit livrer d'un point A à un point B. Une fois que c'est fait, il aura terminé et puis voilà. Et dans l'inverse, dans, dans, dans l'épisode 2, et bien justement, c'est une situation miroir inversée. C'est-à-dire que c'est Joël qui l'imite L'introduction, tu le vois, il est là, il essaie de lui dire une blague, tu le vois qu'il est hyper mal à l'aise et Ellie est complètement de marre. Et tout au long du jeu, c'est ça. Ce qui rend en fait la mort de Joel encore plus tragique quand on voit en fait que la veille de sa mort, Ellie l'a envoyé se faire foutre et lui a dit que jamais lui pardonnera. Donc déjà, ça, une fois que tu as fini le premier jeu et que tu sais un peu tout ça, ça te met un peu dans le monde. Donc, premier truc. La seule chose qui m'a vraiment déçu, en fait, pour Joël, et en plus, dans l'artbook collector que j'ai unboxé juste hier, hein, la vidéo est juste là, on a une scène où on voit Ellie qui ramasse le corps de Joël. Où on voit Ellie qui place le corps de Joël dans, une, dans, un, dans, un, dans un drap pour cacher le corps. On, on voit des petites scènes qui pourraient s'apparenter à un enterrement. Et ça, par contre, ça, c'est vraiment pourri qu'il n'est pas fait. J'aurais voulu voir Ellie qui se réveille, qui... qui quand elle s'est réveillée, elle est forcément allée, voir près du corps, euh, elle a forcément dit quelque chose, il y avait, il y avait Dina, et ça par contre, ça n'aurait pas enlevé le côté réaliste, c'est-à-dire que je comprends qu'ils n'ont pas voulu le faire mourir pour se sacrifier pour Ellie, ça aurait été trop cliché et c'est pas ce qu'ils voulaient, mais voir Ellie qui redécouvre le corps, voir Ellie qui se recueille sur le corps, voir Ellie justement qui le met et qui le ramène le corps à Jackson, voir l'enterrement, ça par contre pour moi c'est une faute vraiment grossière du scénario. Parce que pour moi, c'est une cinématique qui aurait pu jouer juste 2-3 minutes et qui, oui, nous aurait mis en PLS, mais qui aurait été, en fait, ben, inscrite dans la réalité. C'est-à-dire que ben, quand quelqu'un meurt, malheureusement, ça peut être tragique, mais il y a un enterrement et tout, et ça, on l'aurait vu. Donc, on a déjà été suffisamment en PLS en, en allant dans sa maison, en découvrant ses anciennes affaires, etc. Mais ça, vraiment, je pense que c'est la chose que je regrette le plus du scénario, c'est de ne pas avoir eu l'enterrement de Joël. Et ça, je pense qu'on est tous d'accord là-dessus. On continue après sur Seattle, et effectivement, Seattle, mes premières impressions, ça a été de la déception. Voilà, parce que c'est lent. Au niveau du gameplay, il n'y a pas de grandes évolutions. Le seul truc qu'on peut faire en plus, c'est esquiver quand on se bat euh, au corps à corps, et c'est loin d'être parfait. On peut ramper, ok On peut sauter d'une plateforme à une autre, et là aussi, c'est loin d'être fou. Et du coup, en fait, je trouve que niveau... Bon, le gameplay, on va pas se mentir, était... Basique dans le premier The Last of Us Clairement c'est du jeu de couloir à la troisième personne Bon on pouvait pas faire non plus Révolutionner ce genre de gameplay Pas déçu là dessus Mais là où j'étais déçu c'est que finalement Le jour 1 est sympa parce que On est un peu en monde, en monde ouvert on, on balade etc c'est cool Mais à partir du jour 2 On a un peu l'impression que la seule, Le seul but de The Last of Us Partie 2 C'est d'aller d'un point A à un point B Je regrette énormément De ne pas avoir eu Des moments comme justement quand on rencontre euh, Henry et Sam, quand on rencontre Bill, quand on... on, on le moment de la girafe. Et ça, c'est des moments qui manquent, parce que même si Naughty Dog a voulu axer son jeu sur vraiment le côté c'est réaliste, c'est le jeu de la haine, euh, et bah ben la vie, elle est pas tout rose, ça ne nous empêche pas que même si la vie n'est pas tout rose, qu'il y ait quand même des moments qui, qui peuvent être des belles rencontres ou quoi que ce soit. Et ça, c'est dommage. On l'aura un peu avec Abby, avec Lev et Yara, mais là encore j'ai plus l'impression que ça ressemble un peu à, à un peu une rencontre miroir à la Sam et Henry, où voilà, le grand frère, le petit frère, la grande sœur et élève qui est donc euh, transgenre, et je me dis, bon voilà, le, le coup du frère et de la sœur, etc., on l'a déjà vu. j'étais un peu déçu là-dessus. Mais aussi, je trouvais que les gunfights étaient vachement longs et répétitifs, c'est-à-dire que bon la première fois que j'ai fait mon jeu, je l'ai fini en 27 heures, très clairement, si on m'avait enlevé 3-4 heures de gunfight, ça ne m'aurait rien changé, voire même au contraire, ça m'aurait peut-être moins... Moi, me pris la tête par moment. Et du coup, en fait, c'est un peu la sensation que j'ai eue au moment où je me disais, dans le gameplay, j'avais quelques, on va dire, euh, frustrations. Au niveau du level design, ça a été énormément euh, mis en avant. C'est-à-dire que, voilà, euh, dans, bah, dans, dans la ville de Seattle, tu peux prendre les ennemis à revers, tu peux vraiment attaquer sur plusieurs euh, niveaux, etc. C'était vraiment bien fait. Mais sinon, je trouvais en fait le, la, le, le déroulement du jeu très banal, au final très basique et sans grande surprise. C'est-à-dire que voilà, on allait d'un point A à un point B, etc. Et j'ai pas trouvé ça complètement fou. Vient le moment où justement, on va changer de personnage et on découvre en fait euh, la vie d'Abi. Et ben lors de ma deuxième run, j'ai vraiment kiffé. J'ai vraiment kiffé parce que déjà, je me suis mis dans la tête que... Euh Beaucoup de personnes ne voulaient pas un The Last of Us Partie 2 avec Joel et Ellie. Ils voulaient qu'on découvre en fait cette pandémie, mais euh, bah, dans une autre communauté, avec de nouvelles personnes. Et là, Naughty Dog, ils ont quand même réussi le génie à le faire dans le même jeu. C'est-à-dire que dans le même jeu, tu auras Joel, Ellie, mais aussi la vie euh, du monde post-apocalyptique d'une autre vue. Pour toutes les personnes qui n'ont pas aimé Abby, je... remettez-vous vraiment en question. Parce que c'est un personnage qui a été travaillé, mais de manière incroyable. Alors oui, on a cette sensation de se dire, mais non, euh, parce qu'elle a tué Joel, etc. Mais si on regarde un peu plus vrai est-ce que Abby est plus légitime qu'Ellie à vouloir venger son père C'est-à-dire qu'à la fin du premier The Last of Us, Joel a le choix. Il a le choix de juste neutraliser ce médecin ou le tuer de sang-froid. Et moi, je suis désolé, mais même si j'ai détesté Abby... Au moment où elle a tué Joël et même si à chaque fois que je revois cette scène c'est psychologique je la déteste, et ben au final et ben je m'attache à Abby parce que je trouve que c'est l'un des personnages les mieux construits de l'histoire du jeu vidéo de ces dernières années. Ils nous ont vraiment en fait montré qu'elle était là encore le miroir d'Elie. c'est à dire que Ellie n'est pas plus légitime que elle à vouloir venger la mort de son père c'est à dire que euh, en plus de ça Abby n'a tué que Joël Ellie a tué tout le monde Owen, Mel, euh, Manny, bon, Manny c'est Tommy qui l'a tué, mais Ellie n'a pas fait de quartier quand elle était à Seattle. Alors que, euh, que Abby a tué uniquement Joel. À Jackson, elle a épargné Ellie, elle a épargné Tommy. À Seattle, heureusement qu'il y avait lève pour la, pour la calmer, mais elle a épargné Dina, elle a épargné euh, Ellie. Et Tommy, qu'elle avait touché, mais pas mortellement, elle l'a épargné aussi. Et au final, c'est là qu'on se dit que ce pas une fille mauvaise. Et quand on rejoue le scénario et qu'on prend le temps de se dire « bon, euh, on va essayer de l'apprécier », on voit qu'elle n'est pas mauvaise. On voit que c'est une fille qui euh, a du cœur, qui euh, est loyale, et en fait son personnage est vraiment très touchant. À la fin, vraiment, euh, j'avais du mal. Le combat final entre Ellie et Abby, j'avais du mal, j'avais pas envie. Et quand vraiment Ellie se met à, à, à l'étrangler et l'étouffer, j'avais vraiment envie que ça s'arrête. Je n'avais pas envie que Ellie aille jusqu'au bout. Parce que justement, euh, le but n'est pas de détester Ali, euh, Ellie. Et, et quand on voit en fait le parallèle entre les deux personnages, on se dit qu'Abby a beaucoup de cœur parce qu'elle arrive à faire le pardon, elle arrive à épargner des gens. Et Ellie est dans une spirale qui détruit tout ce qu'il y a autour d'elle, mais se détruit elle-même. Je l'ai dit d'ailleurs dans l'explication de la fin, à la fin, Ellie est déjà morte en fait. Même si, imaginons, il y a une partie 3. Ellie est morte. Ellie, elle est traumatisée. Elle ne voulait pas euh, torturer Nora pour avoir les informations et la tuer. C'est ce qu'elle a fait. Elle ne voulait pas tuer Wen, Malheureusement, c'est ce qu'elle a fait. Elle a tué Mel sur un excès de couleur Et, et quand elle s'est rendue compte qu'elle était enceinte, euh, elle a été hyper euh, traumatisée. Et quand elles ont leur petite vie avec Dina, mais elle le dit. Elle n'est plus que l'ombre d'elle-même. Elle ne mange plus. Elle dort plus. Et on voit la transformation physique. Ellie a maigri. Elle est, elle est, elle est beaucoup plus fine. Ellie est déjà morte et le problème c'est qu'il y a plein de choses qui, personnes qui m'ont dit, ouais mais la fin n'est pas logique, la fin est pétée. Pourquoi en fait repartir alors que justement elle a une vie posée Mais parce que justement pour elle, elle n'a pas fait son travail, elle s'en veut d'avoir dit des choses mauvaises à Joël et dans sa tête elle se dit Joël, la personne qui a des qualités mais aussi ses défauts, avec qui j'étais en froid, on venait de d'être un peu sur la voie de la réconciliation parce que même si la l'échange final n'était pas des plus heureux, eh bien, mine de rien, Ellie lui a dit qu'elle allait essayer, qu'elle voulait euh, se, se, lui pardonner, et c'était un peu la première fois qu'il qu perçait l'abcès et qu'il parlait de tout ça. Et là, elle se dit qu'en fait, la vie ne lui en a pas permis. C'est-à-dire qu'avant de vouloir se, se, se réconcilier, Joël est mort. Et du coup, Ellie a donc cette envie de vengeance, mais de culpabilité, de se dire les derniers mots que j'ai pu dire à Joël, c'est que j'arriverai sans doute à jamais lui pardonner. Et Joël est mort en ayant cette conscience. Et du coup, c'est pour ça que dans la grange, euh, elle a un flashback de la mort de Joël, parce qu'en fait, pour elle, elle n'a pas accompli son destin. Et c'est pour ça qu'elle part. Et c'est encore une fois un, un renvoi au premier opus, puisque dans le premier opus, notamment cette scène dans, dans, la, dans, la, dans la ferme, où elle dit à Joël que toutes les personnes qu'elle n'a jamais aimées sont soit mortes ou leur abandonnées. Sa plus grande peur, et elle le dit, c'est la solitude. Et quand elle revient à Jackson, elle a tout perdu. Dina s'est enfuie, elle a abandonné, Tommy l'a abandonné, Joel est mort, Jesse est mort, et du coup, le bébé Gigi est avec Dina, elle a tout perdu. Et ça, pour moi, c'est incroyable. Ils ont fait un truc complètement fou, et toutes les personnes disent J'aurais voulu que Naughty Dog nous donne le choix, le choix de tuer ou non Abby. Et ça, non. Il y a tellement de euh, d'artistes, enfin, artistes, artistes oui, de, de producteurs, de réalisateurs qui n'ont tout simplement pas les couilles d'assumer leur production et qui vont soit faire des fins alternatives dans les films et dans les séries pour contenter tout le monde, soit dans leur jeu de faire des scénarios en branchement pour contenter tout le monde. Et pour moi, c'est pas ça. Le cinéma, le cinéma, le septième art, une série ou un jeu vidéo, c'est un scénario, c'est un script et c'est une vision assumée de l'éditeur, que ça plaise ou non. Et ça, rien que pour ça, je suis heureux qu'il n'ait pas fait. Moi, il y a plein de choses que j'aurais voulu que euh, ça ne se passe pas comme ça. Forcément que le scénario, euh, j'aurais voulu que ça se passe peut-être autrement. Il y a beaucoup de personnes qui m'ont dit « Ouais, mais ce soir, ça aurait été mieux que la mort de Joel arrive à la fin et qu'on puisse avoir le temps de s'attacher à Abby. » Mais non, parce que Naughty Dog, ce n'est pas ce qu'ils voulait. Ils nous ont dit « C'est le jeu de la haine. » Avec cette introduction, avec la mort de Joel au début, Naughty Dog plonge le joueur dans le même état qu'Eli. C'est-à-dire qu'on est là, on a une introduction magnifique de Joël qui est avec Tommy. On retrouve notre duo, Eli-Joël. On est heureux, on se dit, allez, c'est bon. On sait qu'on va avoir plusieurs heures avec eux. Et c'est l'ascenseur émotionnel. On nous l'arrache on nous, on nous juste après l'avoir sauvé. Et tout le monde, moi le premier, on avait la haine. On n'avait qu'une hâte, qu c'est putain go, go Seattle. Et on parallèle au tout premier trailer de The Last of Us quand Ellie dit je vais tous, tous les trouver et les tuer jusqu'au dernier et moi j'étais dans cet esprit c'est on va à Seattle et on fait un carnage monumental on les tue tous jusqu'au dernier pour venger Joel. mais après tu te dis mais non non parce que finalement ben on est comme ça parce que justement on a vécu l'aventure d'Elie et Joël mais imaginez que dans le premier opus en fait on est contrôlé ben justement, Abby et son père Et ben dans ce deuxième opus, on aurait eu envie de tuer Ellie et Joël Et on aurait peut-être pu découvrir ben justement le travail Ils auraient pu faire l'inverse en fait Ça aurait pu être hyper intéressant ben, De nous faire vivre après ben, l'aventure du premier opus Pour découvrir en fait pourquoi Ellie euh, veut tuer le père d'Abby Parce qu'elle a vécu tout ça avec Joël, la traversée des états unis etc Et du coup en fait pour moi c'est génial Parce que les, sc les scénarios peuvent se voir d'un sens ou de autre Et ça je trouve que c'est génial c'est génial parce que justement il disait qu'il voulait se servir euh, bah de, de la haine pour faire passer des messages, pour voir à quel point en fait jusqu'où on peut aller, jusqu'où on peut être changé. Et en fait c'est ça qu'on voit. Jusqu'où Ellie a pu être allée, à quel point ça l'a changé. Regardez Ellie au début, c'est quand même une fille, bon, qui n'est pas des plus heureuses, parce qu'on ne va pas dire qu'elle vit dans un monde très beau, mais qui a 19 ans, qui a une relation sentimentale, que ça se passe plutôt bien avec son père adoptif, même si c'est pas fou. Elle a des amis et elle est dans une ville plutôt magique. Et à la fin, regardez comment elle est. À la fin, comme on dit, elle est plus que l'ombre d'elle-même. Elle n'est plus rien. Et ça, je trouve que c'est fantastique. C'est fantastique parce que bah, ça te fait réfléchir. Ça te fait vraiment te poser pas mal de questions. Et vraiment, je vous conseille de faire une deuxième fois le jeu. Ou même d'aller sur des chaînes. Et sur Naughty de Mag, on va vous le faire. De revoir le film du jeu, en fait. Les cinématiques les unes après les autres. Parce que vraiment... C'est un chef-d'œuvre. Pour moi, c'est un chef-d'œuvre parce que tout a été pensé, euh, tout a été minceusement vu quand je vois des gens qui disent oui, non, le scénario est pété, etc. Non, c'est hyper réaliste. Même le début, les gens disent oui, mais la première scène, c'est une telenovela euh, d'adolescents, etc. C'est mal joué. Non, c'est extrêmement bien joué. Tu vois le, que Joël n'est est, est pas à l'aise, en fait. Tu sens qu'il y a un malaise entre les deux. Parce qu'il faut vous dire une chose, c'est que euh, la, la, la scène d'introduction se déroule... Quelques jours, voire quelques semaines après la fin du premier opus. Hein. C'est-à-dire qu'on est vraiment dans une suite directe. Et lorsque Joel rentre à Jackson, il le dit à Ellie La première chose que je vais faire à Jackson, c'est de trouver une guitare et d'apprendre à jouer. Le The Last of Us Partie 2 commence sur quoi Sur une guitare. Et du coup, il y a aussi beaucoup de choses sur la guitare. Et là, je mets une vidéo juste ici sur mon analyse sur l'importance de la musique et de la guitare dans The Last of Us Partie 2. Mais tout ça a été voulu et, et c'est complètement dingue en fait. Vraiment, euh, j'ai fait cette vidéo vraiment totalement en improvisation, j'ai aucune note ni rien parce que j'avais vraiment envie de bah justement de rien préparer et de, laisser, de me laisser parler sur ce que j'ai ressenti. Si vous avez envie que je fasse vraiment une analyse du scénario avec deux trois petits trucs que je pourrais bah, un peu emmener en version scénarisée bah, comme j'ai fait sur toutes les analyses maintenant, n'hésitez pas à me le dire euh, dans la vidéo comme ça je me poserai quand même, ça prendra quelques jours pour vraiment faire une vidéo bien posée. Mais j'avais vraiment envie de parler comme ça parce que, et vous dire à être franc qu'au début, à la fin du premier run, J'étais vraiment sceptique, en mode, euh, j'ai attendu ce jeu 4 ans, est-ce en fait je suis content de la fin ou est-ce que je suis déçu Et il a vraiment fallu une deuxième run pour commencer à, à, à comprendre des choses et une troisième pour en comprendre encore d'autres. Donc voilà, vraiment, euh, n'hésitez pas à me faire vos retours, à vous dire, vous, si déjà vous l'avez fait plusieurs fois si vous l'avez fait une fois, euh, si votre avis a changé, si vraiment la première fois vous avez dit bon bah non, bah, je suis pas satisfait, le jeu euh, vraiment est, est, est pas bon, et qu'après la deuxième run, ça vous a bah, changé d'avis, je suis vraiment très curieux là-dessus sachez en tout cas qu'on va faire un live bientôt sur Naughty Dog Mag avec tous les membres du staff, parce que voilà, moi j'ai eu la chance d'avoir le jeu deux semaines avant sa sortie donc de pouvoir le jouer, mais tous les membres du staff eux l'ont eu le jour de sa sortie, et euh, bah, pareil sur Naughty Dog Mag c'est pas que moi et peut-être que moi bah, j'ai adoré le jeu et je peux déjà vous le dire que dans les membres du staff qui sont tout aussi fans que moi, il y en a qui ne l'ont pas du tout aimé. Et on a un membre qui à la fin a pleuré, pas parce qu'il a été ému, mais parce qu'il a été pleuré en disant « Je suis dégoûté du jeu ». Et du coup ça va être un débat très intéressant qui sera en live, donc vous allez pouvoir euh, bah, interagir en direct, ça va être génial, donc voilà. Mais en attendant, j'attends vos, vos, vos retours dans les commentaires, dites-moi ce que vous en avez pensé, dites-moi si vous voulez l'analyse euh, du scénario, etc. Et puis et puis voilà, en tout cas merci à tous pour tous les retours des premières vidéos, euh, vraiment elles ont des retours mais déjà hyper positifs et c'est un grand succès. Il y a des vidéos qui ont atteint les 30 000 vues, 130 000 vues, enfin c'est complètement fou pour une petite chaîne qui vient de dépasser les 14 000 abonnés. Alors un énorme merci à vous et pour tous les messages gentil euh, bah sur YouTube, mais aussi sur les réseaux sociaux. Vraiment, c'est s'il y a énormément de bienveillance. Donc merci à vous. Et puis voilà, on n'oublie pas le petit like, le partage, le commentaire, de s'abonner si ce n'est pas déjà fait. Et nous, on se dit bah à très très vite sur notre Dogma, que soit notre site, nos réseaux sociaux et notre chaîne YouTube. Salut à tous.